Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel extrêmement simple. C'est euh, comment faire de la poudre de coquille d'œuf pour vos aquariums si vous avez notamment des crevettes, des escargots et que vous voulez faire monter euh, le calcium. Ça, ça peut se faire aussi pour les escargots terrestres. Euh, après, on peut euh, réhumidifier faire des blocs en fait solides. Moi, j'ai pas d'escargots terrestres, je suis juste sur la version aquatique. Donc, euh, petit déj en ce qui me concerne. Euh, C'était des œufs euh, à la coque, tout simple. Hein. Euh, mais sinon, vous pouvez prendre de, de partir de dur ou ce que vous voulez. Et euh, une fois que j'ai terminé de manger, <rire> à l'intérieur, on a soigneusement enlevé la petite pellicule. Vous voyez qu'il n'y a plus euh, cette petite peau euh, qui est normalement à l'intérieur ici. Quand on le casse, on, on le voit, sinon si elle est toujours là, ça raccroche. Oh, bah tiens, merci, j'avais confié la tâche à mon mari de le faire, hein. donc euh, voilà, c'est mal fait. Alors, vous le faites, soigneusement, correctement. Voilà, pas comme euh, ici. Ah oui, effectivement. Donc voilà, ça, il faut l'enlever. Euh, parce que sinon, ça fait de la ça fait de la pollution. Ça fait de la pollution dans l'aquarium et on n'arrive pas forcément à le broyer correctement. Donc moi je terminerai ça un peu plus tard. Je vais vérifier euh, les morceaux euh, que je vais mettre juste là. Donc ôter la peau. Et euh, on va au fur et à mesure remettre un peu plus de matériaux là-dedans. Je vais couper mon micro. Hop. Euh, ça, ça marche pas super bien parce qu'il n'y en a pas assez, c'est beaucoup plus facile quand on en met plus. Mais l'idée c'est que euh, on va venir réduire ça en poudre fine. Si jamais euh, vous avez euh, un mixeur, un moulin à café, ce sera beaucoup plus facile. Euh, nous on n'a pas ça je crois, je vérifierai quand même pour le moulin café, pour le, le mixeur ça peut ça peut être une bonne idée, ça ira beaucoup plus vite, et donc euh, sinon bah mortier et pilon, et si vous n'avez pas mortier et pilon il euh, y a toujours moyen d'en fabriquer maison par exemple sur une plaque de verre euh, là il y a un motif, donc c'est pas idéal mais sinon en venant euh, appuyer fort avec un rouleau à pâtisserie euh, ou autre chose vous venez réduire ça en boule. et après ça se stocke euh, des années tranquille, il euh, n'y a pas de souci. Voilà. Donc n'oubliez pas, les escargots, ils ont aussi des besoins euh, en calcium pour leur coquille. Et puis après, ben voilà, il n'y a plus qu'à qu leur donner, notamment si vous avez une eau douce, euh, comme c'est le cas à Nancy. Voilà, bon euh, bonne entretien de vos animaux de compagnie, quels qu'ils soient. Salut